sur euh, sur la façon dont vous pouvez créer vous-même votre euh, page de capture donc euh, page de capture de mail si vous avez un site internet vous savez qu'il est important d'avoir une page de capture de manière à ce que les gens qui viennent sur votre site vos visiteurs puissent euh, récupérer leur euh, leur contact pour pouvoir leur proposer de meilleurs service derrière mmh, si vous pour, si vous faites la promotion de produits c'est aussi important d'avoir une page de capture de manière à ce que quand vous investissez dans le trafic puissiez récupérer vraiment des leads et, et c'est que comme ça que vous pouvez gagner de l'argent sur internet euh, aujourd'hui donc euh, le but de ce tuto bon je vais lancer déjà la bécane c'est de vous montrer comment vous pouvez créer vous même vos, votre page de, de capture de mail donc si vous ne savez pas de quoi je parle je vais vous montrer quelques exemples hein. euh, <rire> donc c'est pas comme ça c'est une page de capture donc c'est très simple là, un titre, un sous-titre, et puis le bloc qui permet de récupérer le mail, le nom de la personne, et puis bon voilà. Et puis pardon. ça c'est un autre exemple, c'est le même principe, titre, sous titre et puis il y a une vidéo à côté qui explique ce que les gens vont obtenir. Et euh, l'endroit où les gens entrent les informations. Et puis un pied de page. Euh, pour finir un autre exemple encore où bon il y a un logo un titre et puis les informations quelques informations et une vidéo et l'endroit où les gens vont entrer les informations et quelques témoignages la particularité de ce site c'est que on a rajouté quoi on a rajouté bon, un ebook bon on offre un ebook si les gens s'inscrivent voilà là c'est quelques exemples de pages de capture euh, là on peut commencer j'utilise un outil qui s'appelle cheetah pour créer pour donc pour ce tuto hein, j'utilise cheetah pour créer pour créer le, la page de capture c'est cheetah c'est juste un outil un des outils de la plateforme de, de, de marketing digital que j'utilise pour créer moins les sites applications et compagnie euh, donc vous vous pouvez utiliser d'autres d'autres autres outils pour, pour créer la page de capture en l'essentiel que vous soyez à l'aise avec hein, et pour vous inspirer de ce qu'on est en train de faire là pour, pour le faire pour, pour créer votre page de capture euh, donc nous, nous allons commencer donc ça c'est ce que vous voyez là c'est une bannière on va ajouter nous on va ajouter notre bannière euh, hop, on en vit tout blanc je veux allez on monte Okay, donc ça va être au-dessus, ça va être au-dessus, j'augmente un peu la taille, alors, donc le principe est simple, hein? quand vous voulez construire votre page de, de, de capture, bon, déjà si vous avez un site internet et que c'est sur votre site que vous le faites, il faut que votre page de capture soit en cohérence avec votre, votre site internet, si c'est juste une page de capture que vous créez, bon, et que vous n'avez pas d'idée, regardez ce que les autres font et puis essayez de faire mieux inspirez-vous de faire de, de ce que les autres font. Euh, si vous ne pouvez pas créer, euh, concevoir vous-même la page, euh, demandez à quelqu'un un web designer qui peut vous concevoir la page et puis vous le faites. Mais vous allez voir dans ce tuto, c'est pas compliqué du tout. Hein. Même vous le faites sur un fond, un fond blanc, ça marche aussi. Hein. Des fois on perd du temps dans les trucs esthétiques etc. Alors que c'est pas vraiment ça qui fait, qui fait vendre quoi. L'esthétique c'est important. Je ne dis pas que c'est pas important, mais euh, c'est pas le plus important en fait. C'est le message que vous apportez et puis euh, le côté pratique de ce que vous apportez. Donc, il faut que, bon, voilà, ça soit pratique. Si vous créez un site et que les gens ont du mal à, à trouver l'endroit où ils vont s'inscrire, même si c'est très joli, ça sert à rien, en fait. Donc, voilà. allons Soyons simples et puis efficaces. Donc, on a rajouté notre bannière. Qu'est-ce qu'on fait On va rajouter notre test. Vous allez voir que je n'ai pas fait d'effort pour le copywriting. Ce hein. euh, le... n'est pas un tuto sur le copywriting. Donc euh, Vous allez... Accepter, veuillez accepter, mais alors je ferme ça. Qu'est-ce qu'il raconte celui-là Hop. Bon, allez, je copie ça. poum Copions ça. On va le rajouter ici. Allez, contrôle, CTRL V. Bon, je trouve que c'est un peu trop trop large. Ce qu'on va faire, on va régler un peu les. On va régler un peu les, euh, les polices On va mettre ici 60 au lieu de 80 D'accord Je pense que ça serait mieux Et puis en plus de ça, je vais centraliser Centrer-moi ça Poup. Alors, centrer C'est centré Je vais centrer ça aussi Après, je vais rajouter un, sou un sous-test euh, Pardon, un, un sous-titre Sous-titre, on va dire que c'est du H4 Alors, là Bingo, on ramène là. Ok, pareil, hein. pas d'effort du tout. Le principe, vous le comprenez, il faut un titre, un sous-titre. Tout titre doit, doit renforcer, euh, euh, doit permettre de comprendre mieux le titre. Ok, c'est juste ça. Ou dans le sous-titre vous pouvez indiquer ce que vous voulez que les gens fassent exactement. Donc vous pouvez mettre là, euh, inscrivez votre mail, votre email, pour, et puis hein, pour accéder à, à mon produit ou à mon plan, etc. Donc là on a mis notre, notre titre, notre sous-titre. Maintenant on va mettre le, on va mettre le, le bloc qui va te permettre de récupérer le mail. Euh, je vais voir ce qu'ils ont ici, bla bla bla, email marketing form. Bon ce qu'ils ont ici ça me plaît pas, ça ne me plaît pas. Donc ce que je vais faire. Je vais aller chercher un élément que j'avais enregistré déjà. Euh, alors, vas-y. Elements. Alors, ça va être il. Maintenant. je le mets là. Boum. moi bon, on va faire un peu. Là. Euh, on va élargir un peu plus notre, hein, notre bannière. Bon. Vous allez voir, là, on, demande trop bon, on demande beaucoup d'informations. Selon ce que vous êtes en train de vendre ou de proposer, il se peut que vous ayez beaucoup d'informations à, à, à, à récupérer. Donc, après, c'est à vous de voir. Plus il y a d'informations à récupérer, moins vous aurez des gens enthousiastes pour remplir. Donc, ça, c'est une réalité. Mais euh, plus il y a des informations à récupérer, si vous avez un lead, c'est vraiment un, un, un prospect, c'est vraiment un prospect qualifié. Voilà. Parce que quelqu'un qui prend le temps de remplir toute votre liste, euh, tout, tout, toutes vos cases, avant d'envoyer, c'est que euh, elle est vraiment motivée. Donc voilà, cette personne, il faut lui fournir un bon service. Euh, autre chose, autre information, quand vous mettez un bloc comme ça, euh, il faut relier ce bloc. Euh, il est important que votre bloc soit relié à, à un service, je vais dire, de d'emailing comme MailChimp euh, ou, euh, ou, à, ou à Weber ou voilà un, un, un service qui vous permet de, de, de, de construire votre base de données d'email de, et de pouvoir envoyer des mails faire des campagnes de mail derrière. Euh, avec moi la plateforme que j'utilise, hein, l'autorépondeur est, est intégré. Donc moi j'ai pas besoin d'aller prendre à Weber, à Weber ou, ou MailChimp ou je ne sais pas quoi d'autre. Pour, pour ça, donc c'est intégré avec euh, envoi illimité de mail, hein. euh, donc c'est ce que je vais faire, je vais les changer, je vais changer de liste parce que moi j'ai pas besoin de toutes ces informations, euh, je change de liste, alors je vais pas je vais pas perdre de temps là dessus parce que le ce tuto ne concerne pas euh, l'autorépondeur mais plutôt comment vous pouvez créer vous même votre page de capture. Donc peut-être qu'on aura un autre petit tour sur, sur l'autorépondeur de, de la plateforme que j'utilise, si ça vous intéresse. Mais aujourd'hui, c'est comment vous pouvez créer simplement et assez rapidement votre page de capture. Vous voyez, tout est sous fond blanc. Hein? Euh, et, mais je trouve que c'est quand vous mettez le bon message, le bon message, et vous avez le bon bloc pour récupérer les, bon, les bonnes informations, du moins les informations qui vous sont utiles. C'est parti. Euh, euh, vous avez, vous avez ce qu'il vous faut quoi. Vous pouvez vous pouvez faire du bon boulot derrière. Juste un truc. Je vais réduire. Je vais réduire. Je vais réduire ce.. Ce.. Ce. Cette bannière là, je vais la réduire. Ok, donc c'est là. Parce que je la trouve un peu trop large. Du coup. Ok. On va rajouter là. Donc on va rajouter un petit test Le test qui va dire quoi Allez, on va mettre un paragraphe, on va dire Nous n'aimons pas les spams Ok, pour que les gens ne se disent pas bah Oui, voilà, ils vont me bombarder de mails blablabla. On va leur expliquer ce qu'on va faire Comme ça Ils sauront avant de s'inscrire Par exemple, on va dire Nous n'aimons pas les spams Nous n'aimons Nous n'aimons pas Par les spams Ok, donc ça c'est ce qu'on va dire Vos alors, votre email ou vos informations, allez, vos informations, informations, seront, seront utilisées, utilisées pour vous fournir, fournir, fournir des, des quoi, euh, un service pertinent. Bon allez, vous fournir un service, un service pertinent. Alors non. C'est oh, okay, comme ça. Je pense que sans S, ce serait mieux. Allez, on va les vos informations sont utilisées pour nous fournir le service pertinent. Ok, d'accord, on vient. On va essayer de mettre ça comme ça. Da, la, la. On va le centraliser. Quand il veut bien. Boum. Alors. Après, si vous voulez vous rajouter un cadenas dessus ou des trucs, etc., rigolo, si vous voulez, si ça correspond à votre marque Une dernière chose qu'on peut faire, c'est de rajouter un pied de page. Un pied de page, pareil, je vais chercher une bannière. Alors, je vais le mets tout blanc. Parce que, bon, voilà, il y a des bannières toutes faites hein, euh, euh, que vous pouvez... Euh, Regardez là, ça par exemple ça ne correspond pas ce que je veux faire. Euh, le pied de page, c'est ça. Mais euh, bon, moi, ça me plaît pas parce que c'est un peu trop large, etc. Je veux pas un truc trop large. Je veux un truc petit. Voilà. Donc euh, je vais faire comme je veux. Je vais rajouter un, euh, une bannière toute blanche et je vais la réduire. Alors, je la mets là. Ouais, je ne sais même pas pourquoi j'en rajoute, parce que ça là aussi c'est une bannière. J'aurais pu l'utiliser. Mais bon, je vais supprimer. Dou -dou -dou. Bon, voilà. là, je réduis réduire. Je réduire. Je réduire. Alors. Je vais réduire. Ouais, j'aurais pas dû supprimer l'autre parce que ça me permet quand même, ça me permettait d'avoir d'avoir une vue, une présentation un peu plus jolie. Donc, okay, peu importe. Bon, je vais mettre ça comme ça. Après, on va rajouter les conditions d'utilisation, contact, tout, tout, tout derrière, en dessous. Euh, ce que vous pouvez faire, je vous montre. Bon, si vous utilisez euh, Cheetah hein, comme je le fais là, ce que vous pouvez faire par exemple, parce que des fois il y a des trucs sympathiques sur les pieds de page, par exemple là, la là, copyrighting, blablabla. Moi je veux bien l'utiliser donc, euh, alors, copyrighting, je vais prendre ça, je vais le déplacer, je vais le mettre là. Oh, a changer la couleur la couleur on va mettre du noir pour le moment pour commencer ok je vais mettre ça là et celui là je le, je le brûle that's fine Les copywriting, par exemple je peux mettre ma marque ma marque donc voilà hein marque right reserve Tout doit réserver, vous pouvez le faire en français aussi Ça marche Ok, donc je le mets là Alors, je le mets là Je le mets là Pourquoi ça a grossi du coup celui-là Je vais quand même rajouter une autre une autre Bannière, comme ça Bon allez, peu importe, on va faire ça maintenant Hop Hop vous allez voir pourquoi je fais tout ça. Là. Je m'embête. Mmh, mmh, mmh. Donc, je descends. Ok. Maintenant, je veux rajouter tout ce qui est quoi Tout ce qui est euh, conditions d'utilisation. On va prendre un menu. Bon. Ça, c'est pas, ça ne me plaît pas. Mais on va le customiser. Ok. Il faut le mettre au bon endroit. Il est là. Tac. Euh... Mmh, mmh. j'ai besoin que de trois je vais supprimer ça bon même, je sais même pas si j'aurais j'ai trois messages là-dessus je vais mettre quoi euh, Condition. conditions conditions d'utilisation du utilisation donc là vous rédigez votre condition d'utilisation ou si vous l'avez déjà sur un autre site euh, euh, attendez je vais supprimer là ça, ça c'est les sous-menus j'en ai pas besoin donc euh, save Mmh. Donc si vous avez si vous l'avez déjà sur un autre site, vous cliquez dessus et vous allez le chercher, vous le mettez là. Si vous l'avez sur votre site, euh, que vous créez sur Shita, vous le mettez là, quoi. Et vous choisissez la page qu'il faut. Bon, nous on l'a pas, donc on ferme. Mmh. conditions d'utilisation, euh, on peut mettre aussi contact. Bon, pareil, les sous menus moi je n'ai pas besoin, je vais dire. Contact. Contacto. Contact. Euh, c'est quoi encore? Qu'est-ce qu'on peut mettre? Euh, euh, on peut mettre un truc. Euh, J'ai envie de mettre trois messages. Au en fait, c'est plus quoi je vais mettre parce qu'il n'y a pas de livraison. Donc euh, d'habitude, ok, mention légale. On va mettre mention légale. C'est pas ça que je veux faire. Je vais faire ça. Oh, pareil, je les vire. Ça m'intéresse pas. Hop, hop. Mention légale, allez hop, mention, mention légale, les légales. la mention légale, alors save. ok, donc, ça me plaît pas, donc on va le customiser, on va le faire à notre goût, ok, déjà, la première des choses, on va prendre, euh, je veux prendre ça, on va espacer un peu. Ok, on va se centrer. D'accord, bon, c'est un peu trop. Ce que je vais faire aussi, attendez, je trouve que. Euh, là, voilà. Voilà, si je pouvais, ouais, j'aurais dû. Hein, je pouvais pas. Hein. Bon, okay, je vais prendre ça, là. Je vais prendre ça, copier. Contrôle. Ok. Je vais le mettre là. C'est pas je. Pourquoi je continue à hein. sur Contrôle V. Copier. C'est là. Si on Alors. Elle est là. Contrôle V. C'est, d'accord C'est juste pour que Donc c'est bon Alors, On va voir pour l'espacement si ça me plaît bien l'espacement ou pas Oui, c'est pas mal Ok, c'est bien Ok, donc ça aussi c'est bon C'est centré, c'est nickel Bon, sauf que, bon, couleur de fond compagnie Ça me plaît pas, donc on va changer On va changer, background Je veux que ça soit transparent Look. Alors, il a pris ou il n'a pas pris Il n'a pas pris. Il veut que ça soit transparent. Il veut que celui-là aussi soit transparent. Oup. Ok, donc c'est bon. Je l'ai ou je l'ai pas. Hein. Spacing. Bon, ok. Là, celui-ci fonce tout, tout, tout, tout, tout. On va voir solide 0. Ok, donc là ça me va bien là. Ça me va bien. Alors bon. Bordu, background. Background là, c'est quoi comme couleur Couleur. Bon ok on va le mettre transparent quand même, on ne sait jamais. Tac. Ok, donc c'est bon. bon le, le, le, le, le, le. Ah, J'étais pas sur le bon, mince pas sur le bon background Alors Alors tu, tu, tu. Ok, donc c'est bon Tout est là, nickel euh, Je veux que le fond là Donc pour le pied de page Soit un peu plus foncé Donc ce que je vais faire, je vais venir là Je vais changer un peu de bain Toujours pareil Alors Alors Oh, oui ça risque pas de changer comme ça euh, Donc là je le fais comme ça Je mets ma couleur Et c'est parti Ok Donc c'est bon Là comme ça On va sauvegarder ce qu'on a fait Peut-être que ça peut aider hmm? That's fine Publish Ok Donc là on va faire un... Voilà voilà mon, ma page de, de, de capture qui est créée. Je ne sais pas en combien de minutes. Je ne sais pas combien de temps on est déjà là. là. Euh, la date, là, je peux changer. C'est 2019. Hein. OK. Donc, ça, c'est fait. Je mets mon message. Je mets mon sous-titre. Bon, mon titre Mon sous-titre. Et c'est bon. Je pense qu'il y a un peu trop d'espace entre le, le... Ça, il faut le corriger un peu, là. Je retourne là. Alors, on ouais, va voilà peut-être que peut-être que, que bon on dit que c'est bon comme ça preview ouais bon oui je trouve que c'est pas mal donc ça c'est simple écoutez un, un, un, un, une page comme ça de capture ça suffit largement pour récupérer des informations parce que il faut comprendre quelque chose ce n'est pas simplement la page que vous créez qui est quelque chose qui, qui, qui importe, c'est également le message que vous dites aux gens avant qu'ils arrivent sur la page, ok? Donc si vous dites aux gens euh, euh, venez trouver euh, euh, des, des bons plans euh, pour des produits euh, cosmétiques, ok? Et ils cliquent dessus avec de belles images, ils cliquent dessus, ils arrivent et puis euh, vous leur dites euh, bon bah, au final euh, non c'est euh, euh, c'est pour euh, c'est pour faire un atelier de je ne sais pas quoi qui n'a rien à voir avec ce que vous avez euh, que vous avez dit en amont bah les gens vont arriver sur la page ils vont repartir mais si votre message dans la pub euh, quand vous avez créé votre trafic votre message que vous avez envoyé correspond à ce que vous avez dit sur la page de capture euh, la, une bonne partie de ceux qui auront cliqué sur votre publicité ils s'enregistreront ok? Donc ce n'est pas seulement l'esthétique, c'est pas vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, on perd beaucoup de temps sur l'esthétique alors que ce n'est pas ça la priorité. C'est le message que vous communiquez sur la page et ce que vous avez mis en place pour pouvoir euh, récupérer euh, plus euh, facilement les informations. Donc ici, vous allez dire à la personne, euh, vous rentrez vos informations de manière à ce qu'on puisse donner, on puisse vous donner accès à ce qu'on vous a promis. C'est ça au en fait. Donc, donc ça, c'est un exemple. D'accord Vous avez vu, ça ne nous a pas pris euh, beaucoup de temps pour le faire. Vous okay. avez remarqué que je m'efforce de rester dans les deux traits là, le trait là et le trait là. C'est pour s'assurer que euh, quel que soit euh, la, euh, euh, comment le, le support que euh, les utilisateurs vont utiliser pour, pour, pour s'inscrire, ils puissent voir tous les éléments qui sont sur le test. D'accord? Si je déborde, par exemple, je vais euh, trop à gauche ou trop à droite, etc. Il se peut que sur certains. Euh, par exemple, je fais ça. Je vais faire ça, vous allez voir. Vous voyez, on le lit quand même, mais il se peut que sur certains écrans on ne puisse pas voir euh, tout et que certaines parties soient coupées. Vous voyez, donc voilà, euh, je reviens, je le recale là, je sombre. Donc, ça, c'est une façon de faire. Ok, euh, je vais essayer d'aller euh, encore plus loin. Ok, supposons que, bon voilà, vous, vous voulez euh, qu'on qu voit leur, euh, vous voulez, euh, vous trouvez que c'est trop blanc. Euh, le fond est trop blanc et que vous voulez avoir un, un arrière-plan. Qu'est-ce que vous pouvez faire Donc voilà, avec l'outil que j'utilise, moi, euh, vous avez aussi constaté que je n'ai pas mis de, de logo. Hein. Vous pouvez mettre de logo si vous voulez. Vous pouvez, euh, vous pouvez ajouter un logo. Ça voudrait dire que vous descendez un peu le test, etc. Vous mettez votre logo euh, en haut ou vous mettez votre logo là, vous mettez votre là, etc. Ça, c'est une question de design. Vous le faites à votre convenance. C'est vous, vous qui voyez ce que vous voulez obtenir exactement. Donc, on va on va changer le fond. Euh, on va rajouter quelque chose d'autre. Si vous trouvez que le, le, le fond est, est trop blanc. On va trouver un fond. On va essayer de trouver un fond qui nous plaise bien. On va prendre ça. On va voir. C'est... Ouais ah, c'est pas terrible ce fond là hein? Hein? c'est pas c'est pas vraiment ça hein? ok on va, on va essayer hein? on, va, on va essayer un autre fond c'est on prend celui là ok là c'est un peu plus sympa c'est un peu plus sympa euh, donc du coup vous voyez le test sur la fleur ça ne fait pas trop donc là c'est à vous de voir ce qui serait mieux pour vous donc, il y a un, un travail à faire donc vous pouvez justifier le test sur le côté s'il le faut ce qu'on peut faire aussi je vais vous montrer quelque chose on va rajouter un bloc on va rajouter un bloc tac bon pour ça je le mets là alors je vais changer le fond couleur de fond ça ne plaît pas on va le mettre tout blanc et puis on va mettre un peu transparent tu comme ça ok je prends le test je le mets dessus avance je mets au top ok et celui-ci je l'élargis un peu plus tac alors je le prends je le mets là hop alors, il n'a pas encore je le prends je le mets là le centrer je peux élargir un peu plus ok je peux le centrer et je peux mettre mon test dessus je test dessus je le centre je le justifie sur la gauche donc voilà du coup avec la fleur en dessous on voit quand même la fleur le titre ressort mieux parce que j'ai j'ai remis un fond j'ai remis un, un, un fond un fond blanc un fond blanc en dessous d'accord ça c'est des astuces, des choses que vous pouvez faire, etc. Voilà. Après, il se peut que votre vrai titre ne soit pas aussi long et que vous ayez la possibilité de, de, de le réduire un peu plus, que ça fasse ça à ça. D'accord Ça c'est une possibilité. Pareil pour le pour le pour le sous-titre. Si je veux, si je veux, donc ce que je vais faire, je vais dupliquer celui-là. Je le prends, je le mets là, je le mets là, je réduis, ta ta, ta. Date. alors je prends ça au top je le mets là je le mets dessus ok donc ça c'est moi qui qui customise mon mon site comme je le veux maintenant il y a encore pas mal d'éléments qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut revoir euh, le noir sous du noir ça le fait pas trop donc ce que je peux faire par exemple là je peux dire tiens si j'essayais je, si de mettre une autre couleur. On va, mettre, on va essayer de mettre une autre couleur. On va mettre celle-là. On va voir ce que ça donne. c'est pas terrible. On va mettre un peu plus vif peut-être. ou bien partir sur du bleu. Je vais voir ce que ça donne. Il faut que ce soit un peu plus du bleu foncé. Alors, du bleu, du bleu. Mon color. On va mettre ça. Ok. Dag. Bon, ça montre quand même que il faut que mon background là soit un peu plus, un peu plus, un peu plus foncé, tac, soit un peu plus foncé, un peu plus foncé, ok. Donc ça, ça fait mieux ressortir le test. C'est une possibilité. Après là, on rentre, on rentre dans le design. C'est à vous, c'est vous qui voyez exactement ce que vous voulez produire. Euh, là on rentre dans le on rentre dans l'esthétique ouais. euh, même le test en haut euh, il est tout noir là on va changer un peu possible là. on va voir si on peut lui trouver une autre couleur une autre couleur on va partir sur du rouge on va voir ce que ça donne à vous de voir ok à vous de voir on teste des là là on teste des choses le le comment euh, le bloc pour récupérer les, les informations aussi pareil ce qu'on peut faire on va voir tac on va voir si on peut lui donner on peut lui donner tac tac tac tac tac tac, tac, tac, tac background. Alors, style style, style, style, style Si je n'ai pas ce que je recherche, on va faire autrement. Alors. Alors. Bon, j'ai pas vraiment ce que je recherche, mais on va faire un autre truc. euh une lui, la lui, bon on fout un peu. Parce que voilà Il faut que ça ressorte hein. C'est toujours, hein. toujours le même C'est toujours le même Alors là, là, là. On va le faire ressortir Mais si on fait ça Ça voudrait dire que Il y a autre chose Qu'on doit faire Donc là Avance, fuse ok descend un peu je veux que ce soit au top je le mets dessus je le mets dessus ok, donc ce qu'on peut faire au lieu de faire deux blocs ce qu'on peut faire c'est ça da, da, da. on fait ça, on descend celui-là un peu on le centralise On le centralise, tac, on prend le test, on le met dessus, on le centralise aussi le test, boum, on prend celui-ci, on le vire, on le met à la poubelle, that's fine, ok, donc là on a un truc, ok, ça donne un autre look à notre à notre page, si on veut, euh, on réduit un peu le... <rire> Background. Non, c'est pas celui-là. Alors, tout, tout, tout. On réduit un peu, d'accord. Si c'est trop, si on, si on estime que c'est trop, euh, c'est trop blanc. C'est à nous de voir. Donc, au lieu que ça ait une dimension différente de ce qu'on a fait avant, on peut garder la même. On peut garder la même dimension. Oups Alors centré, c'est centré, ok. Ah, et on a oublié un test en dessous Ce test-là, on va le prendre au top. Là. On le met au top, ok. C'est bon. Et on descend un peu, on descend un peu, on le centre et c'est fini. Donc là, c'est encore un autre corps, un autre design, ok. C'est vous qui voyez ce que vous avez envie de faire. Bon, on va encore faire un autre essai. Supposons que euh, vous voulez qu'on vous voit sur votre... Bon, on va pour prévisualiser. visualiser. Voilà, hein. ça donne ça. Donc ceux qui vont aller sur votre site, ils vont voir ça, en fait. Ok, c'est encore un autre style. Donc déjà, on en a fait deux. Au bout de je ne sais pas combien de temps. Parce que je n'ai pas l'heure, en fait. Euh, on revient là. Donc encore un, autre, un dernier essai et puis on arrête. Ok Une autre présentation, pardon, et puis on arrête. Euh, supposons que vous voulez apparaître, hein, sur la page, euh, qu'on vous voit, qu'on qu sache qui, euh, euh, qui apporte l'information, etc. Bon, on va faire ça, on va changer. On va faire... Je vais prendre ça, par exemple. Bon, je vais virer le, le, le fond. Parce que... Voilà. Euh... Euh, Celui-là, il est là. Non. Euh, Euh. le background, background, background, background. est-ce Est qu'on peut prendre autre chose bah écoutez je vais prendre ça je vais voir si ça, ça donne quelque chose on va voir bon le test je vais prendre ça, je vais le justifier sur le côté sur l'autre côté euh, je peux virer virer bon au lieu de le virer ce que je vais faire je vais, le... Je vais le... juste le cacher au cas où hein. pardon je vais juste le cacher Et je remets le test là hop je le test là tac euh, j'aurais dû un peu mon truc de contact ok je le mets sur le côté information Ok, aussi pareil. Pareil, pareil, pareil. Euh, le sous-titre. Le sous-titre, ce qu'on peut faire. On peut le mettre. On descend un peu. Alors, on va élargir un peu le notre bannière ok donc on descend un peu le test celui là je fais ça ok je fais ça tac je descends je descends je descends je descends je descends bon est ce que je peux le centrer ah. oh, c'est pas celui là que je voulais centrer celui là que je voulais centrer celui-ci hmm. Celui là celui là ok donc on a quelque chose de ce genre on a. On a. et là. et pour finir par exemple je peux mettre ça je peux mettre ma photo d'accord comme je suis très très beau je vais mettre ma photo de manière à ce qu'on puisse savoir que c'est moi qui qui apporte les informations ou qui vend le service et blablabla. Ok, donc je vais mettre une photo. Alors, une photo elle est là. Je vais aller chercher la photo. Size general setting. Elle est là. Sauf que c'est pas ma photo que je vais prendre. Bingo, c'est bon. Elle est là. Cool, c'est joli. Je la mets là. Ok, ok, on met ça comme ça, on peut, donc là, on revient là, le size, ok, Oups. ce que je peux faire aussi au fait, euh... ok, ok, ok, ok, on va faire une prévisualisation, prévisualise. Ok, ce qu'on va faire, on va agrandir un peu le, la, la photo. D'accord On retourne en arrière. On agrandit un peu la photo. On la met là. Tac. Ok, là, je vais sortir un peu de mon cadre. Ok, je vais agrandir un peu plus. Ok. Je dépasse un peu, tac. Là, je pense que c'est pas mal. Donc j'ai ça. Ok. Donc vous avez votre page de, vous avez votre page de capture. Si vous voulez vous rajouter un logo là, etc. C'est vous qui voyez. Il y a toujours, c'est toujours possible. Ok. Donc là, je pense qu'on va, on va s'arrêter là. Mais il ya le, il y a le box là qui dépasse un peu. Je vais juste vous montrer comment je fais pour réparer cette. Cette question de box qui dépasse, je prends ça. Je prends le box et je le décale vers le haut. Peut-être même que le box c'est parce qu'il est trop grand. Je prends ça et je le décale vers le bas. Celui-ci vers le haut et je repris visualise. D'accord, là je trouve que c'est joli. Là, donc vous laissez vous me laissez, vous me laissez vos commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est facile à faire? C'est compliqué? Blablabla. Vous me dites tout ça. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis disponible. Je peux vous répondre sur Facebook ou sur YouTube. Ou... Contactez-moi. Vous aurez des réponses. Donc voilà. J'arrête ce tuto ici. J'espère que vous avez appris euh, quelque chose. Donc, euh, quelle que soit la plateforme que vous utilisez, quel que soit l'outil que vous utilisez pour construire votre page de capture, le principe est toujours le même. Titre, sous-titres, le blog pour récupérer le mail ou toutes les informations que vous voulez, même le numéro de téléphone si vous en avez besoin. Et puis, sachez que chaque fois que vous mettez un blog comme ceci, il faut que derrière, vous ayez un, un service de mailing pour pouvoir euh, faire des campagnes de mail. Voilà, c'est ça, c'est utile, utile. Ok, j'espère que vous avez apprécié. Passez une bonne fin de semaine. Bye bye.